Amazon, Twitter, Google, Facebook, and Microsoft are allowing their employees to work from home. For a business that can allow more employees to telecommute, we want you to do that. The outbreak is a catalyst for whether or not that is something that is sustainable. The work from home plan is hitting some glitches. Real challenges are in store. Bonjour à tous. Cette semaine, retour à la normale des épisodes d'Inside. Enfin, à la normale, pas vraiment, puisque les épisodes sont tournés depuis chez Jared. Car dès le début du confinement, CIG a décidé de faire travailler ses employés depuis chez eux. Ce processus de transfert a été effectué très rapidement. De par la nature même du projet et de ses 5 studios à travers le monde, CIG a littéralement été conçu pour le travail à distance. Alors évidemment, tout n'est pas facile et certaines choses marchent mieux que d'autres. Il y a à l'heure actuelle quelques problèmes de VPN et CIG doit s'assurer qu'il n'y ait aucun problème de sécurité ou de perte de données, particulièrement avec la baisse de vitesse qu'amène Internet, puisqu'évidemment les réseaux individuels de chaque employé ne peuvent pas être comparables avec les réseaux internes d'un studio de développement. Toutes ces choses affectent bien sûr le développement du jeu, même si CIG fait tout son possible pour mitiger le problème. Avant que tout cela n'arrive, les développeurs avaient commencé à travailler sur quelques features que nous verrons arriver au cours de l'année. Cela concerne évidemment les Cargo dont nous avons déjà parlé plusieurs fois. Une autre zone qui va être modifiée dans une prochaine mise à jour est Grimex qui va recevoir des hangars ainsi que des hangars extra-larges qui permettront enfin aux joueurs de faire de Grimex leur vraie maison. puisqu'ils n'auront plus besoin d'aller ailleurs pour faire apparaître de gros vaisseaux. Les développeurs souhaitent aussi offrir la possibilité aux joueurs de faire des courses autour de la station. Le visage de Grimax changera donc bientôt à tout jamais. Les équipes vont tout faire pour que le jeu continue d'avancer le mieux possible et profitent de la situation pour faire un maximum de playtests avec leurs collègues pour ainsi entretenir les liens sociaux entre les employés. Passons maintenant au Sprint Report. Commençons avec les personnages où des concepts de PNJ pour les raffineries deck ont été créés. Ce module similaire au Cargo Deck vous offrira des opportunités de travail si vous souhaitez vivre du minage dans Star Citizen. Actuellement en concept également, ces armures lourdes pour les soldats du système Terra. Comme tous les concepts, ils peuvent se retrouver ou non dans le jeu plus tard. Du côté des effets, les recherches continuent sur les effets de réentrée en atmosphère pour s'assurer que non seulement les effets fonctionnent sur tous les vaisseaux, mais pour être sûr qu'ils s'adaptent en temps réel aux vaisseaux qui pourraient changer de configuration pendant leur rentrée, comme le cartoile ou le Reliant. Les développeurs en profitent pour explorer la possibilité d'avoir un échauffement de la coque si les contraintes sur les vaisseaux sont trop fortes. Il est évidemment déconseillé de pousser son vaisseau dans des conditions aussi extrêmes. Puisque nous parlons de vaisseau, voici une petite mise à jour de l'extérieur du Cutlass Blue, avec sa verrière unique et son bleu de gris. Voici également un petit aperçu de la White Box du Hercule, où on peut voir que son extérieur avance bien, ainsi qu'une bonne partie de son intérieur, avec le hangar et le pont supérieur. Il arrive malheureusement parfois que les vaisseaux s'écrasent. Et comme toutes les lunes et les planètes ont été revisitées avec la planète Tech V4, de nouveaux points d'intérêt avec des épaves vont commencer à être créés et à être placés aux quatre coins de Stanton. Puisque nous parlons de points d'intérêt, les bartenders font de très bons progrès et les équipes de lumière s'assurent que l'ambiance autour du personnage fonctionne le mieux possible, afin que le PNJ s'intègre parfaitement dans son environnement. Enfin, les tout premiers pas ont été faits concernant le halo de Haron, la fameuse ceinture d'astéroïdes que nous pourrons un jour explorer. Tellement dense dans le lore, qu'elle est censée nous empêcher de passer à travers un quantum. Cette zone surplombée par les gigantesques structures de chez Arcorp est censée être la zone de minage la plus riche de tout le système. Ce que vous voyez pour l'instant ne sont que les tout premiers tests de design et tests de performance. Lorsque les choses seront plus avancées, cela devrait être annoncé sur la roadmap. Dans le Calling All Dev de demain, nous en apprendrons un peu plus sur le futur des animaux. Et il faudra attendre la semaine prochaine pour un nouvel Inside. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien.